Pour enregistrer un son avec Audacity, je commence par vérifier que j'ai bien sélectionné le bon micro d'entrée ainsi que les bonnes sorties audio. Ensuite, c'est tout simple, j'appuie sur le bouton Enregistrement, je commence mon enregistrement et lorsque je veux le terminer, il suffit d'appuyer sur Arrêter. Enfin, je n'oublie pas de sauvegarder mon projet sous afin de pouvoir le retrouver plus tard et ainsi le travailler.